Bonjour à tous, je suis Alexandre Boutet, conservateur à la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé, la BIU Santé, à Paris, où je suis en charge de la formation des, des usagers notamment. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour apprendre pas à pas à utiliser le logiciel Zotero. Zotero qui est un logiciel de gestion de références bibliographiques qui va vous permettre d'importer de des références bibliographiques depuis un catalogue de bibliothèque, depuis un site marchand également d'organiser vos références dans des dossiers euh, et des collections, et enfin de citer les références que vous aurez importées et de générer automatiquement une bibliographie. C'est donc un outil qui va vous accompagner tout au long de votre travail, donc depuis la recherche de références jusqu'à la rédaction finale de votre test, de votre mémoire ou de votre article. Plusieurs logiciels existent sur le marché, euh, comme EndNote, Mendeley ou RefWorks, mais Zotero a la particularité et l'avantage d'être libre et gratuit. La première étape pour utiliser Zotero consiste bien évidemment à l'installer sur votre ordinateur. Pour cela rien de plus simple, rendez-vous sur l'adresse zotero.org puis cliquez sur l'icône Download Now. Deux versions s'offrent alors à vous. Une version dite Zotero pour Firefox et une version Zotero Standalone. La version Zotero pour Firefox présente l'avantage de pouvoir travailler avec Zotero directement dans le navigateur Mozilla. Vous travaillerez dans une seule fenêtre. La version Zotero Standalone nécessitera d'ouvrir deux fenêtres en parallèle. Une fenêtre de Zotero et une fenêtre pour votre navigateur. L'avantage, c'est que vous pourrez utiliser le navigateur Firefox, mais également le navigateur Chrome et le navigateur Safari. Pour cela, vous devrez télécharger des extensions qui sont présentes sur cette page. Attention, dans tous les cas de figure, vous ne pouvez pas utiliser Internet Explorer pour travailler avec Zotero. Dans le cas de Zotero pour Firefox, vous devrez en outre télécharger un plugin pour pouvoir communiquer euh, et travailler avec un traitement de texte, Word ou LibreOffice. Ce n'est pas nécessaire pour Zotero standalone puisque ce plugin est déjà intégré dans la version. Au cours de cette présentation, nous allons utiliser la version Zotero pour Firefox, donc directement dans le navigateur Mozilla. Donc une fois que nous avons téléchargé Zotero, nous allons pouvoir ma voir maintenant comment se présente l'interface. Pour faire apparaître à l'écran Zotero, il faut cliquer sur le bouton Z en haut à droite. Je clique dessus, apparaît alors mon Zotero. Il est divisé en trois volets, un volet gauche, un volet central et un volet droit. Dans le volet gauche apparaissent ma bibliothèque, les dossiers que Zotero appelle des collections. Au centre, apparaissent les références bibliographiques que j'ai importées et, à droite, le détail de ces références bibliographiques ainsi que des onglets Notes et un onglet Marqueur. Voyons maintenant la création et la gestion de dossiers. Il est recommandé de commencer par la création de dossiers puisque les références que vous allez importer seront stockées dans ces dossiers. Notez que Zotero nomme les dossiers collection. Pour créer un dossier ou une collection, il suffit donc de cliquer sur le bouton Nouvelle collection en haut à gauche. Une fenêtre apparaît alors dans laquelle il est possible de saisir le nom du dossier, en l'occurrence cancer. Le dossier cancer est maintenant créé et apparaît à gauche dans la barre des dossiers. Une deuxième solution existe pour créer une collection, c'est de cliquer, faire un clic droit sur ma bibliothèque choisir nouvelle collection nous allons donc créer maintenant un dossier toxicomanie qui apparaît lui aussi maintenant dans la fenêtre des dossiers il est possible également de créer des sous dossiers pour ceci choisir le dossier en question faire un clic droit et cliquer sur nouvelle sous collection je vais donc là créer un dossier prévention du cancer. Vous voyez que le sous-dossier est bien sous le dossier principal cancer. Il est possible de masquer et d'afficher les sous-dossiers en cliquant sur le petit triangle à côté du dossier. Vous constatez que les dossiers sont classés par ordre alphabétique. Pour modifier l'ordre, il suffit d'ajouter, par exemple, un numéro, de renommer un dossier. Je vais donc placer un numéro avant toxicomanie qui maintenant arrive en tête de mon affichage de dossier.